ailleurs. Salut. Salut. Je Madame Fulbert, Fulbert le Fulgurant. Je suis jongleur des chemins. Justement, partageons ce bout de chemin ensemble.